Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Chiang Mai, mais plus précisément dans les environs de Itanon. Pour la deuxième journée consécutive de trekking, je suis avec mon ami et guide Kunti, qui est ici. Nous avons pris un bon petit déjeuner, très agréable, et aujourd'hui nous poursuivons la balade dans l'arrière-pays de Itanon. Alors, c'est parti pour cette balade et déjà, nous avons un premier arrêt parce que tu a quelque chose à nous montrer. Donc, c'est une plante de la famille de la menthe. D'ailleurs, quand on, on presse un peu cette, cette feuille, ça sent effectivement un, un peu une menthe citronnée, d'ailleurs. Ok, because... Atanamo. Atanamo. Parce qu'en en fait, Tih parle un, un dialecte qui n'est pas le thaï. Il parle aussi thaï, bien sûr. Mais dans, dans son village, on parle un autre dialecte. Et les grosses C'est noires. grosse Elles ne sont pas euh, dangereuses, par contre enfin, elles font pipi sur vous et euh, c'est cette urine en fait qui qui, qui est urticante et qui n'est pas agréable. Alors concernant ces trekking, passage. donc c'est vraiment euh, une expérience que je vous recommande. Si vous voulez être en contact direct avec la population locale, voir comment elle vit dans les milieux ruraux. Si vous avez aussi envie de vacances actives parce que ça fait du bien de bouger un peu, de respirer dans la nature, de sortir des villes, de sortir des cadres touristiques. Voilà et surtout euh, si vous avez envie de faire autre chose que ce que monsieur tout le monde fait, il n'y a pas photo. C'est vraiment une chouette expérience accessible à tous pas fatigant même si on n'a pas l'habitude de marcher il marche plus lentement il vous attend il peut prendre des circuits plus courts donc vraiment n'hésitez pas ce que j'ai oublié c'est la soirée magie alors la soirée magie c'est type qui se transforme en magicien vous avez droit au spectacle au coin du feu so when you see this video you try to do like me put on here and here and take it out with your you know two fingers like a four four fingers here okay here and take it out like this like this it should be like this okay can you do it essaye <rires> c'est pas sûr bon j'avais on est arrivé en haut de de cette petite montagne j'ai trouvé que c'était bien nettoyé alors ça, ça m'a interpellé et je demandais un petit peu à qui, pourquoi c'était comme ça Est-ce qu'il pratique les brûlis aussi sur les hauteurs Et en fait, il m'a raconté une jolie histoire qui est celle de son grand-père, qui était tout jeune à l'époque et qui est maintenant le plus ancien du village. Il se trouve que c'est un point culminant qui domine complètement toute la vallée à, à pratiquement 360 degrés. C'était un lieu stratégique et l'armée s'était installée ici. C'est ainsi qu'il a rencontré enfin, des soldats japonais qu'il a ensuite aidé à rejoindre le, le Japon à dos d'éléphants. Et donc il raconte à, à ses petits enfants les histoires de la, de la deuxième guerre mondiale. Voilà on est descendu par ce petit chemin et on arrive directement sur un petit morceau de rivière. Une rivière assez vive, tumultueuse. La rivière Samba là-bas, tout au loin. Nous arrivons maintenant au village de Yao. Il s'agit d'une communauté Karen sédentarisée. Le village réunit environ 300 habitants. Et aujourd'hui, il y a une célébration spéciale. Il y a un mariage. Alors les anciens sont réunis là-bas pour faire une prière ensemble. Alors ce n'est pas vraiment une célébration bouddhiste. C'est une pratique de ce village. Que nous allons traverser maintenant. J'ai interviewé Betty qui veut nous parler de la communauté Karen. About Karen. Uh, Karen. Uh, village, Elle a sa uh, propre culture, so sa propre langue, sa propre organisation. Il explique que c'est une communauté de fermiers essentiellement, je vais le laisser parler. For the rice, normally they eat by themselves. Um, but some people, when they, uh, they can grow a lot of rice. Of course, they can sell into the market to get some money and to buy the good food, the good eating. The, yeah, that's kind of living. And for the vegetables, uh, some people they grow for themselves, but mostly. Ils les cultivent pour les acheter dans le marché. C'est la meilleure façon de gagner money. Alors, l'habitat traditionnel dans les villages à proximité de Itanon. Et aussi, ils ont des pets, comme like les buffalo, les cows, les chicken the pig. Uh, for the buffalo and the, the uh, cow, uh, those animals, they sell into to the market. They sell the whole body of the, the animals to the market directly. Chicken and pig, that one is for themselves just to eat, especially the, the pig during the celebration, the wedding, Christmas, uh, New Year. So they kill the animal to eat with the family and yeah i think that's all if you want to know more about the current people so you need to come here and you will know more and touch the real living of the people okay T. so see you Ici, le champ a été entièrement brûlé. C'est une pratique courante en Thaïlande qu'on connaît également en France d'ailleurs, qui sert à revitaliser la terre pour réaliser de nouvelles plantations. Alors, C'est une culture de riz en terrasse. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait la bonne saison. Le riz poussant au mois de juillet-août, pendant la saison des pluies. C'est une activité idéale à réaliser en famille. On est partiellement à l'ombre, mais on peut pratiquement tout le temps à l'ombre. On va traverser la rivière sur ce petit pont de fortune. À cet endroit, la rivière forme comme une petite piscine naturelle avec une plage. C'est tout à fait bucolique, vous pouvez amener votre pique-nique et vous mettre à l'ombre ici. Nous sommes arrivés dans une clairière. Alors on voit bien les champs de riz. Comme ce n'est pas la saison, les familles font paître leurs bêtes pendant ce temps. Des bêtes Vraiment un endroit charmant Noodas, tu vois Noodles, tu 4 4 Bravo Et... Attends je Voilà On va manger des nouilles avec des. Avec des, ba... des baguettes qu'il a fabriquées lui-même. Génial c'est très, bon. très bon! Cette jolie cascade! Et éventuellement se baigner pour ceux qui aiment l'eau fraîche! Manger des nouilles enveloppées dans des feuilles de bananier ou manger avec des baguettes réalisées avec des bambous trois secondes avant! dans un cadre paradisiaque, et en plus c'est délicieux. Qui ne voudrait pas vivre cette expérience, n'est-ce pas Après le déjeuner, on a continué la balade, euh, le long de la rivière, et petit à petit, on tombe sur des coins superbes comme celui-ci. Voilà, quand on sort de la vallée, on retrouve des rizières, un espalier, et je suis toujours Ti, qui me donne plein d'explications au passage, qui sera sans doute votre guide à la prochaine fois que vous venez dans cette région. N'hésitez pas à faire appel à ses services. Ah, euh, don't know. I don't know? <rire> I said, uh, I advise you to ask T to be your guide next time you come to Chiang Mai. Italy. You cannot say anything because if you want to ask any question, you can ask Emma, so she can tell to you because she has done the trekking already. Voilà, il dit que si vous voulez poser des questions, vous pouvez me les poser parce que j'ai eu l'occasion de faire le, le trekking et je saurais vous répondre. Ici, on est tombé sur un essaim d'abeilles. Alors, Tim m'expliquait qu'il y avait les abeilles. Que, qui faisaient du miel dans des ruches, dans les hauteurs des arbres, et celles qui étaient dans le sol. Celles-ci sont les abeilles qui sont dans le sol. Donc elles s'enfoncent par l'intermédiaire de ce petit trou. Et lorsque c'est la bonne saison, Thie vient ici et récupère le, le miel. Dans ce secteur, j'ai également vu beaucoup de production de dragon fruit, les fruits du, du dragon. Et ici, ce sont des fruits de la passion. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'espère que vous avez aimé cette petite série de vidéos concernant le, le, le trekking, la balade, la marche, la randonnée autour de Chiang Mai et plus particulièrement dans la province de Itanon. Si vous aimez euh, découvrir la vie locale, euh, la vie rurale, c'est vraiment une superbe expérience que je vous recommande vivement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour de l'exprimer au moyen d'un like très important pour moi, ça m'encourage à poursuivre Merci ces vidéos. Je mettrai bien sûr dans le descriptif de cette vidéo les informations pratiques pour pouvoir joindre Kunti. Et si vous vous posez certaines questions précises, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye. Je suis Emma, j'habite à Koh Samui depuis 5 ans. Je propose à la location ma villa Ban Sawadiv et je partage plein d'adresses secrètes. Contactez-moi